Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu qu'ils m'en souvienne, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va, comme cette eau courante, l'amour s'en va, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours, et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.